Un, groupe, un jeune groupe québécois, euh, qui, le groupe s'appelle AXE 21. Ils ont composé ce chant ce chant magnifique, euh, Consécration. Euh, et dans ces paroles-là, il y a vraiment un engagement. Il y a vraiment un engagement de, de notre part. Et ce soir, j'aimerais qu'on qu puisse réaliser euh, la profondeur de, de ce chant-là qui dit euh, « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. « Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. » Est-ce qu'on est prêt à déclarer ça ce soir? Est-ce qu'on est prêt à déclarer ça ce soir? C'est quand même quelque chose de, de, de, de dire, est « Est-ce que je suis prêt à déclarer, fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur? » Parce que vous et moi, on aime bien garder certains contrôles de la vie. Est-ce qu'on est prêt à déclarer, Seigneur? Je, je veux te donner toute ma vie. Je veux me donner, Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux pour ta gloire. On va le chanter. C'est un, chant, un chant magnifique. Et, et chantez-le comme une prière, ce soir. On Juste ouvrez les portes de votre cœur. Et laissez le Seigneur vous imprégner justement ses paroles. Amen. Yeah. See you.